Il y a de l'ordre dans ce livre. Il y a une vraie logique. Toutes ces questions du « ça marche pas ou je rencontre personne », il faut aller regarder le cycle avant la rencontre. Après, vous avez tous les gens qui vous disent « je fais des rencontres formidables, je rencontre des gens, mais ça marche jamais ». Et donc là, vous pouvez être tranquille que ça correspond au cycle 2, de la rencontre à la relation. Et le troisième cycle, on est déjà dans une relation. Et puis le quotidien, la routine, on s'organise, mais il n'y a plus d'éros. Donc tout le troisième cycle, la question est comment on cultive les l'éros. Et le quatrième cycle, c'est les crises. Comment on leur donne du sens pour repartir à plus haute voix dans une spirale ascendante, amoureuse, dans une même relation. Quel que soit le problème sur lequel on tombe, ce qui est important, c'est d'aller revoir ce qui ne colle pas, ce qui cloche dans le terrain.